Vous avez entendu un très bon enseignement de Pete sur comment faire tout un processus. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un m'enseigne cela quand j'étais un jeune leader d'école. Et j'aimerais mentionner quelque, quelque chose qui s'est passé avant de partager. Vous avez peut-être vu que quand on est arrivé à la fin, j'ai attendu un moment and I was listening to the Lord. et j'étais en train d'écouter Dieu. Speakers, et Je crois que nous devons faire ce cela en tant qu'enseignants et en tant que responsables d'école. Parce que le va nous parler si nous sommes vers lui. Parce que le Saint-Esprit va nous parler si vraiment on s'appuie sur lui. Et j'ai arrêté là à ce moment parce que normalement à ce point dans mon message, j'allais faire l'application. Et combien de personnes ici ne sont pas mariées Et j'aurais cette axa thing. Et j'aurais peut-être souligné ce, cette chose d'Othniel et AXA, la passivité d'Othniel avec les filles. Mais il y a quelque chose, j'avais un, pro, un problème dans mon esprit. So do do et puis j'ai demandé à Dieu, est-ce que je fais cela Et j'ai pensé, non, il ne faut pas. So et donc quand on est we entré dans le processus, And when you started sharing, Et que vous avez commencé à partager. Et ce point en fait a été fait par plusieurs d'entre vous. Donc ce n'est pas le Saint, Esprit ne voulait pas que moi je le redise. il vous l'a donné à vous pour le redire. Pete was saying, this has your message. Et finalement, c'est comme on dit, ça finalement, devient votre propre message. You have heard the Lord, Parce que tu as entendu le Seigneur et tu as apporté une réponse. Et j'aimerais vous encourager, quoi que soit le ministère dans lequel vous êtes, just be, be to God, écoutez Dieu. Et essayez de l'écouter pour savoir ce qu'il veut vous dire pour la suite. Or maybe what not to do. Ou bien ce, ce qu'il ne faudrait pas faire that you would do in that que vous feriez normalement dans cette circonstance. Be about the of the a lot. Donc Nous allons beaucoup parler de l'université des nations, mais this, ce this thème est partie de l'université. How to enter into our inheritance. Mais ce thème fait partie de l'université. Comment s'approprier notre héritage? Donc il y a beaucoup de clés et de passages de l'écriture concernant cela. Et Je crois qu'un élément qui est ressorti très clairement déjà, est la persévérance la persévérance. Nous devons persévérer dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Les communautés ne changent pas en une nuit. Et ça prend encore plus de temps pour toute une nation. Donc nous devons être debout And that's how Ephesians 6 defines our warfare. Et c'est comme ça que Éphésiens 6 définit notre combat. C'est d'être debout. It's, it's not to run around yelling. Et ce n'est pas en train de courir partout, en train de crier. C'est d'être debout là où Dieu nous a placés. Standing in the gap. Se tenir à la brèche. La première trip que was mentioning en 1977, et ce premier voyage dont j'ai parlé en 1977, et nous visitions des missionnaires dans la partie nord de, de la Côte d'Ivoire. Et ce missionnaire était allé dans un petit village et il avait implanté une église. Et il y avait plusieurs autres de sa mission, trois ou quatre autres qui avaient fait la même chose dans d'autres villes. Et il a dit Nous avons établi une, une, une des, des églises fortes et une, une présence forte du corps de Christ dans ces, dans ces villages. Mais il y a beaucoup moins de villes où il n'y avait pas de missionnaire. Mais il y a beaucoup de villes où il n'y avait pas de missionnaires. There was, wasn't anyone to start a church. Et il y avait personne pour commencer une église. And these towns are now all 100 Muslim. Mais ces villes-là aujourd'hui sont 100% musulmanes. There was no one to stand in the gap. Et on ne comprend pas comment se tenir à la brèche. Mais dans un autre dans un autre endroit où il y avait un couple qui est resté là pendant des décennies. The name of the Lord was glorified. Le nom du Seigneur était glorifié. And those towns were in their peace and Et ces villes étaient différentes quant à leur prospérité. So is the most of a Donc la persévérance est peut-être la qualité la plus importante d'un missionnaire. But the Lord does call us to move on. Mais le Seigneur nous appelle aussi à nous déplacer. Et ça s'est passé deux ou trois fois dans ma vie. J'avais un appel très clair de Dieu. And then he comes along and says, Do else. Et ensuite, il vient et me dit, fais autre chose. And as a young leader, I didn't what was et en tant que jeune leader, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et quand on a commencé, on, est, tout notre, on était vraiment concentré pour faire pour travailler pour Jeunesse en mission France. Et puis le Seigneur a dit non, c'est Daniel Scherer qui va faire ce travail. YWAM in Et donc après, on s'est concentré plutôt sur le reste de l'Europe de, de francophone. Et puis le Seigneur, en 1976, il a apporté le Québec. Et ensuite, en 1976, il nous a amené aussi le Québec. Et il a dit, je veux que vous preniez la responsabilité de jeunesse en mission au Québec. Et soutenez les jeunes les, les là-bas. Et de nouveau, j'étais dans la confusion. Mais Seigneur, tu m'as dit Europe. Et il a dit, no, maintenant je dis Québec et je dis aussi Afrique. Et puis mais il dit, non, maintenant je te parle aussi du Québec et aussi de l'Afrique. Mais moi j'ai cru que l'Afrique c'était le travail de Joe Portale. And that's what he et c'est ce qu'il voulait. Ce qu voulait. So said, ok, okay j'ai dit donc je prends le reste. Mais Dieu était en train d'étendre mon cœur, d'agrandir mon cœur pendant que j'étais un jeune leader. Here's how you know how much How big a ministry the Lord will give you. et c'est là que tu sais quelle sera la grandeur du ministère que le Seigneur veut te confier c'est combien de personnes tu peux garder dans ton cœur combien de personnes tu peux garder dans ton cœur pas pour commencer à les commander pour faire toutes sortes de choses Leadership. Ça, ce n'est pas le leadership. Well, it's not biblical leadership. Ce n'est pas le leadership biblique. And the Lord will enlarge our hearts et le Seigneur va agrandir nos cœurs pour qu'ils puissent toujours être plus grands pour, pour tenir plus de personnes. Donc Cynthia et moi étions très contents dans les ministères francophones. And we were also leading the Lausanne base. Et nous dirigions aussi la, la, la base de Lausanne. Et au début des années 80, nous nous sommes étendus jusqu'en France. We had the base in, uh, in Switzerland. Et nous avions la base de Burtigny en Suisse. Et nous avons commencé à voir quelque chose se passer aussi en Afrique de l'Ouest. Et moi j'avais la responsabilité pour la, de la coordination de jeunesse en mission dans tout le monde francophone. Et à ce moment-là, il y avait à peu près 5, une cinquantaine de nations where you could go and speak French. où tu pouvais aller et vraiment parler en français. Et je pensais que c'était grand. Et j'ai dit, mais ça, c'est quand même assez grand. The Kona, et ensuite, le Seigneur nous a appelés à aller à Kona pour travailler avec l'Université des Nations, as, as Jean comme Jean-Patrick vous l'a dit avant. We et alors que nous étions en train de grandir dans nos responsabilités, et après quelques années, le Seigneur nous a appelés à une responsabilité mondiale The university. Et ensuite, le Seigneur nous a appelés à avoir une responsabilité mondiale au niveau de l'université. Et ce n'est pas quelque chose que j'avais demandé. Je ne voulais pas laisser les ministères francophones. Je ne voulais pas quitter, quitter l'Europe et avoir à voyager en Afrique. Mais le Seigneur m'a fait sortir He called me to a, a bigger place. Il m'a emmené dans un endroit plus grand. Et je crois qu'il fait souvent cela. Parce que notre tentation, c'est de rester là où on se sent à l'aise. Nous avons notre équipe qui nous entoure. Et ça fait des années qu'on travaille à ce ministère. Et on sait comment faire les choses. Et ensuite, il nous demande de quitter cet endroit confortable maybe go live somewhere else, et peut-être aller habiter ailleurs, work with people we don't know. travailler avec des gens que nous ne connaissons pas. Et la première fois qu'on les rencontre, ils ont l'air tellement étranges. We, we're not even sure we like them. On n'est même pas sûr qu'on les aime. Et on ne sait pas si on veut vraiment travailler avec eux. And so we, we say stop. Et donc, Stop ». On dit, arrête. On dit, non, je n'ai pas envie d'aller plus loin que cela. This in Et ça s'est passé en Israël. Et j'ai mentionné l'époque où Moïse a amené Israël jusqu'au Jourdain. Et il leur a enseigné tout le livre de Deutéronome. And there were two and a half tribes who came to him. Et il y a deux tribus et demie qui sont venus le voir. Et ils ont dit, nous, nous ne voulons pas aller de l'autre côté du Jourdain. Ça, c'est un bon endroit pour nous, ici. Et c'est un bon endroit pour les troupeaux. Et c'est un bon endroit pour élever nos enfants. Et on a beaucoup de troupeaux. Et aussi beaucoup d'enfants. Et Moses a tout fait et Moïse, vraiment, était très déçu. Il n'est do pas content. Il a dit, ne me refaites don't, pas. Don't disobey again. Ne redésobéissez pas encore une fois. Il avait peur que peut-être il allait devoir marcher encore 40 ans de plus. Ils ont dit, non, non, mais on va aller de l'autre côté du Jourdain pour aider nos frères. Et on ira, on sera les premiers à combattre. Et on ne va pas With them until they enter into their inheritance. Et on ne va pas s'arrêter de combattre avec eux jusqu'à ce que eux soient dans leur terre promise. Et ensuite on reviendra ici à l'est du Jourdain. Et Moïse a dit « Ok ». Si vraiment vous faites ça, je vous donnerai votre héritage ici, à l'est du Jourdain. Et ils étaient fidèles. Et ils ont tous été fidèles. They fought with Israel. Ils ont combattu avec Israël. And they came back to their own Et finalement, ils ont, ils ont pu revenir. But they lived from their Mais ils ont vécu séparés de leurs frères. They didn't go to for the, for the Il semble qu'ils ne sont jamais allés à Jérusalem pour les célébrations et c'était les premières tribus en fait qui ont été prises dans exil, en exil And they were never heard from in history again. et on n'en a plus jamais entendu parler dans l'histoire parce qu'ils se sont arrêtés ils avaient rejeté l'héritage que le Seigneur avait pour eux ils n'avaient pas vraiment ce n'est pas qu'ils voulaient désobéir. They to ils voulaient aider leurs frères. Mais l'endroit où ils étaient arrivés était un tel bel endroit. Comment est-ce que ça peut être mieux que là où je suis déjà Cynthia et moi, nous avions un bon appartement de Jem. We many friends in the part of Switzerland. Et nous avions beaucoup d'amis dans la partie francophone de la Suisse. We loved there. Et on aimait beaucoup habiter là. We never to live else. Et on n'avait vraiment pas d'idée du tout pour aller ailleurs. Said, leave ». Et le Seigneur a dit, quittez. Allez habiter de l'autre côté du monde. Mais il ne nous a pas dit à ce moment-là si on pourrait revenir. Nous ne savions pas si nous partions pour la vie ou quoi. Lauren and et Lauren et Darlene nous disaient que ce serait pour la vie. But... <laughs> Qu'est-ce que nous avons apprécié, mais... I always like to hear from the Lord himself. Je préfère entendre directement du Seigneur. And he released us to come back to Switzerland, 18 il, months later. Et il nous a libérés pour revenir en Suisse 18 mois plus tard. Mais ce n'était to work with the French ministries. Mais c'était pas pour travailler avec les ministères francophones. And that cost me. Et ça, ça, c'était un prix à payer pour moi. Because I had helped build it for years. Parce que j'avais construit ce ministère pendant des années. Prayed with everyone pioneering a new base. J'avais prié avec tous ceux qui étaient pionniers pour implanter une nouvelle base. Et on a pris des offrandes. Et oh, je les avais visitées. Et le Seigneur a dit ça, c'est fini. And at the time, the of the Et à ce moment-là, le projet de l'Université des Nations n'était pas accepté de tous à Genèse en Mission. Et même pas aujourd'hui. There's still despising going on that terrible attack of the enemy. Il y a toujours un mépris des de grandes attaques de l'ennemi. When we first started many ywam leaders said why do we need a university? Quand on a commencé, il y a beaucoup de responsables de jeunesse en mission qui ont dit :« Mais pourquoi une université Pourquoi on en a besoin We On a déjà assez de problèmes. Why importer more by a pourquoi importer encore des problèmes et commencer une université ?» <rire> Qui n'était pas tout à fait faux. Et beaucoup d'entre eux, en fait, avaient quitté l'université pour rejoindre jeunesse en mission. Quand ils ont donné leurs et quand ils partageaient leurs témoignages, like sin, il semble que le Seigneur les avait libérés du péché, de la, de la drogue et de l'université. Et voilà Lorraine qui dit Nous allons avoir une université. Said, oh no. Et beaucoup ont dit Ah non, ah non, nous n'en voulons pas. Vas-y, va construire ton université, mais nous, on n'en veut pas. C'est le point auquel le Seigneur m'a appelé et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a demandé de me joindre à ce ministère. Mais je peux dire que c'était le, le, le moment le, le plus euh, merveilleux dans ma vie. Et j'ai eu l'occasion d'avoir une influence sur un... Euh, Scope, euh, un champ beaucoup plus grand. Especially since one of my for being provost, Surtout qu'une de mes qualifications pour être le recteur international, c'est qu'en fait j'ai échoué à l'université deux fois because of bad grades. à cause de mauvaises notes. So that was my first experience of university. Donc ça, c'était ma première expérience d'université. Mais Dieu peut racheter n'importe quoi. But here's the principle. Mais voilà le principe. If you want to grow, si vous voulez grandir and enter into everything the Lord has for you, et entrer dans tout ce que Dieu a pour toi, Il va te faire sortir de ta zone de confort. Il va te faire sortir de ta zone de confort. Out of that good place east of the Jordan. Il va te conduire en dehors de, cette, de ce merveilleux endroit à l'est du Jordan. He'll call you into warfare. Et il va tenter de te conduire dans le combat. Il va, te demand, il va te demander d'ouvrir ton cœur pour travailler avec toujours plus de gens inconfortables. Et il te dit vraiment de déposer ta vie. De gap, pour et de te tenir à la brèche, pas seulement pour ton ministère, mais pour ta nation. Et quoi que soit l'autorité la, la, qu'il va nous donner. Et cette chose de travailler ensemble, c'est très difficile. Et ça a été la partie la plus difficile de mon travail durant ces derniers 30 ans. To help build a university Pour aider à construire une université that many people in YWAM don't like, que beaucoup de gens à jeunesse en Mission n'aiment pas don't want, et ne veulent pas and criticize. et critiquent. Mais je suis capable de le faire parce que c'est l'idée de Dieu. And he's the one actually doing the building. Et c'est en fait, c'est lui qui construit. And my spiritual warfare is this. Et mon combat spirituel est celui-ci. C'est mes relations au sein de Jeunesse en Mission. Ce n'est pas les démons et les principautés là-bas. Bien sûr qu'elles y sont. Et surtout au début de nos, du ministère dans le monde francophone, nous avons fait beaucoup de combats spirituels contre eux. Et même sur ce campus. Quand c'était nécessaire. Mais nous sous-estimons le fait que notre... Le combat spirituel principal, c'est nos relations. Et ce n'est pas les relations avec les gens qui habitent à l'autre bout du monde. Ou bien même de l'autre côté de la ville, c'est les relations avec ceux qui sont proches de nous. Et c'est les relations entre mari et femme, les parents et les enfants, frères et sœurs. Grands-parents. Grand Et ce sont ces genres de relations qui sont les plus importantes pour nous, qui sont les plus the, the, the contestés. Nos équipes, the people we have worked with the longest. les gens avec lesquels nous avons travaillé le plus de temps. C'est là où la bataille est la plus intense. Je crois que beaucoup, la raison pour laquelle beaucoup de missionnaires quittent, c'est parce qu'ils n'avaient pas pensé qu'il y aurait un combat spirituel sur ce champ de bataille. I do know this. Et je le sais. We will enter into our full inheritance Et nous entrerons dans notre héritage totalement. If we enter together, si nous y entrons ensemble. Si toutes les 12 tribes... Go together. Si les douze tribus vont ensemble, nous pouvons construire des ministères de jeunesse en mission tout seuls et avec des petites équipes mécontentes. But if we want all God has for us, There's a price to pay. Mais si nous voulons vraiment tout ce que Dieu en réserve pour nous, il y a un prix à payer. Et le, la partie difficile de ce travail, c'est vraiment toutes ces relations catastrophiques entre nous. The thing of all. Ça, c'est la chose la plus difficile de tout. We are to work with human nous sommes appelés à être des êtres humains, travailler à travailler avec des êtres humains. Et je me suis posé la question, ça ressemblerait à quoi d'avoir une université remplie d'anges On aurait une école de formation d'anges. En fait, c'est peut-être plus facile de travailler avec des êtres humains. Non, ça serait plus facile que de travailler avec des êtres humains. But that's not the, the job the Lord has given Mais us. Ça, ce pas le que Dieu nous a so now Pete has a word for us. Et donc Pete, une pour nous. <coughs> okay. Yeah, I want to speak to you. Um, et j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience par rapport à, au, à la formation en master que j'ai fait. Et ça, ça s'est lié avec ce que Tom est en train de nous partager. It's, it's C'est to incroyable que nous puissions nous rassembler pour, pour venir parler de l'université. Et... Ici, nous voilà en train de parler d'avoir une bonne relation avec ta femme. The, the provost of the university is talking to us about university. How are you getting along with your colleagues? Et donc, quand on parle de l'université, il y a cette question, comment est-ce que tu t'entends avec ton collègue ou tes collègues? Because this brings us right back to the basics. Parce que cela nous ramène directement à la base. And we know we, we begin every um, course in the university, we begin with the DTS. Tous les cours à l'université, vous le savez, commencent, les, toutes les formations commencent avec l'école de disciples. Et c'est là où nous commençons. Nous, où nous parlons de ces domaines de caractère. Yeah. It's a, it's a Et c'est une chose merveilleuse que de faire partie de cette université des nations. Yeah, so I, uh, completed my, uh, masters. Et donc j'ai fait mon master. Uh, I know some people have got the question, you know, why would you do a degree in the University of the Nations? And I'm sure as you talk to different people, you might get different answers to that question. Uh, uh, my personal answer to that question is it's uh, doing the degree is what has really helped improve my ministry. Et moi, ma réponse c'est, en fait, le fait de faire ce diplôme, c'est ce qui m'a aidé à améliorer mon ministère. Yeah, que ce soit diriger une formation ou améliorer une école, en tout cas, c'est tellement plus facile pour moi maintenant, après avoir fait ce yeah. diplôme. Donc, uh, so doing the le uh, diplôme. In uh, Christian formation and discipleship. Et donc je faisais la, la, le diplôme dans la formation chrétienne mm. et la formation disciple. And the bit I particularly want to talk to you is about the thesis that I wrote. Et j'aimerais surtout vous parler de la thèse que j'ai écrite. Yeah. So for those of you who are not familiar with the process, uh, there was two years of study with classes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas tout le processus, il y a d'abord deux ans où on étudie en classe. Et pendant ce temps, on, on doit lire beaucoup de livres, on écoute beaucoup d'enseignements mm -hmm. et on doit écrire, uh, um, on doit faire un écrit. Once you've all of those things, et une fois que tu as terminé avec succès toutes ces choses, tu dois maintenant écrire un document encore plus long pour prouver que maintenant tu vas pouvoir incorporer tout ce que tu as appris dans ton futur ministère. So when it comes to your thesis, et donc quand tu te prépares à écrire it, ta thèse, it, C'est beaucoup de travail. So it's a good idea to have it on something that you're really interested in. Et donc c'est une bonne idée que ta thèse porte sur un sujet qui te plaît. Yeah, you don't want to get six months into it and be bored with it. Tu ne veux pas travailler six mois sur cette thèse et ensuite t'ennuyer avec. Et si tu as une question dans ton ministère et que cette, uh, cette question est toujours derrière toi, et donc essaye de voir comment tu peux commencer à apporter une réponse à cette question. Yeah. This was the question I had. Et voilà la question que moi j'avais. How does forgiveness work in Africa? Comment est-ce que le pardon fonctionne en Afrique okay. so this is how the question came about. Et voilà comment cette question m'est venue. Uh, as you know, I, I travel a lot in Africa and the Middle East. Vous savez, je voyage beaucoup en Afrique et en, au Moyen-Orient. And as I travel around, I hear some incredible stories. Et alors que je voyage, j'entends toutes sortes d'histoires incroyables. I mean, I'm, I'm living down in South Africa. Moi, je vis en Afrique du Sud. Uh, you probably all know the history with apartheid. Et vous connaissez bien sûr l'histoire la, avec l'apartheid. Yeah, uh, sort of et quand l'apartheid était fini et qu'on a essayé d'apporter de la réconciliation entre les noirs et les blancs. We have a very, very past. Nous avons un passé très très très douloureux. And there were people like uh, Bishop Desmond Tutu et il y avait quelqu'un comme le, le, le Desmond Tutu et d'autres personnes qui étaient capables de vraiment faire, faire monter à la, montrer la, la vérité de tout ce qui s'est passé et d'aider les autres vraiment entrer dans une nouvelle relation it, wasn't a process, but it was a very ce n'était pas un processus parfait mais ça, ça a beaucoup aidé books from South Africa et donc j'ai lu des histoires, j'ai lu des livres et je me suis dit « Mais comment ces gens, ces Africains qui ont été tellement opprimés par des populations européennes, comment est-ce qu'ils peuvent pardonner si facilement ?» Et ensuite j'allais au Rwanda. And I would hear the stories of the genocide. Et j'entends là du uh, And I would hear the stories of forgiveness. Et des histoires de pardon. Uh, and I'm just amazed. Et je suis tout, tout yeah, I remember one particular story where this, this, uh, this woman, her, her son had been hacked to death. Uh, et cette histoire où une maman a vu son fils être carrément coupé par, avec les machettes. Uh, her, her son was about 15 years old. Et son fils avait 15 ans. The son was about the same age. Et le, le fils du voisin à côté avait le même âge. After everything was finished with the war, Et après que tout, tout a été terminé avec la, la guerre. She said to him this, this boy had lost his parents the, the, the one who had done the killing had Donc lost le, his parents. Donc jeune de l'autre côté qui avait tué le jeune uh, avec la machette uh, yeah. Said, yeah. Yeah, the, il avait fait lui même ses parents. Et elle a dit en tant que maman, à ce fils qui avait tué le sien, tu viens et tu prends la place de mon fils. Et elle l'a pris chez elle et elle l'a aimé and, comme son propre fils. Et j'entends des histoires comme celle-ci et je me dis, mais comment est-ce que c'est possible Some of you here, I've, I've been with you up in in Joss, and we've heard the stories of the the fighting between Christians and Muslims. Et pour certains d'entre vous, vous avez entendu les histoires qui se sont passées à Josh, les luttes qu'il y a eu entre les chrétiens et les musulmans. And again, I've heard stories of forgiveness that uh, are just amazing. Et là aussi, j'ai entendu des histoires de pardon qui m'ont juste décontenancé. And if I just hear those stories, et si j'entends seulement ces histoires, I say there is something about forgiveness in Africa that the rest of the world needs to hear. Il y a quelque chose par rapport au pardon en Afrique que le reste du monde doit entendre. Mais il y a un paradoxe. Je vais dans beaucoup de, de rencontres de leadership, de jeunesse en mission. I can be in a where we to one Et je peux être dans une rencontre de leadership où on va se pardonner les uns les autres. I come back to that same team years later, et je reviens dans cette même équipe de leadership deux ans plus tard. Ils sont toujours en train d'être en désaccord et en train de lutter sur ces choses qu'on pensait avoir pardonnées il y a deux ans. And I say, okay, So there's amazing forgiveness, but there's also an amazing ability to hold on to resentment and bitterness. que les gens gardent. Uh, when I was I was talking to someone in Rwanda. Et je avec Rwanda. And I was talking about the amazing stories I was hearing. Et je, je ces and que j They confirmed all the stories. Et ils ont que tout était vrai. And then they said this. Et ils ont dit ceci ensuite. Mais n'oubliez pas que ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 peut encore une fois se passer. Et je dis Oh, je suis en train de et dire à tout le monde à quel point le pardon et la réconciliation sont incroyables. Mais maintenant, voici une personne locale qui dit It could happen again tomorrow. Et donc, moi, je partage dans tous mes voyages so combien c'est formidable le pardon qui a été échangé au Rwanda et tout cela, la réconciliation. Et là, il y a une personne du Rwanda, un Rwandais, qui me dit lui-même, mais tu sais, ça pourrait recommencer. Yeah. So I was by this, uh, et donc, j'étais dans la confusion par rapport à ce paradoxe. Uh, et je vais juste mentionner If une chose pour vous mettre un peu plus à l'aise. If as I'm talking about leadership teams fighting, you're thinking, "Ah, he's talking about me." si je parle de d'équipe de jeunesse en mission qui sont en train de se combattre, vous pensez peut-être qu'il qu'il est en train de parler de toi. Yeah, well, yes, probably I am. Oui, peut-être. Je suis en train de le faire. But you're not the only one. Mais <laughs> tu n'es so, pas le seul. So, so, so There should be a number of people uh, who I've I've been in your meetings. It's not just one place. Donc, j'étais dans beaucoup de rencontres, and donc c'est pas un seul endroit. Et si je parle, partage une histoire sur l'Afrique la, la, de l'Est, ils vont penser aussi que je parle d'eux. And Et si je partage cette histoire en Afrique du Sud, je fais partie du problème. Yeah, yeah. So, so I'm, I just recognize this is a, It is a, forgiveness is a very complex subject. Et je reconnais que le pardon, c'est un sujet très complexe. So, Et donc j'ai écrit une thèse là-dessus d'à peu près 100 pages. Et j'aimerais bien pouvoir dire que maintenant um, je suis un expert. Forgiveness is complex. Le pardon, c'est compliqué, c'est complexe. Uh, Et le plus you study it the more complex you realize that it is uh, yeah. and you start to realize that every situation has its nuances et voir situation and just when you think et juste au moment où tu dis ah cette fois-ci j'ai vraiment compris donc je peux commencer à l'enseigner pour dire aux gens comment ça fonctionne. Et tu rencontres une autre situation et tu dis bon c'était finalement pas tout à fait aussi facile que je croyais. Et donc j'ai dû étudier tous les différents philosophes qui ont parlé de la qui ont parlé de la, what, du pardon et tout ce que les théologiens disent uh, ce que différents psychologues ont à dire yeah. et je ne vais pas prendre votre temps maintenant pour vous expliquer tout cela uh, I think when I began the thesis je crois que quand j'ai commencé la thèse, nice, j'ai pensé vraiment que quand j'aurais fini ma thèse, je pourrais maintenant me mettre devant les gens et leur expliquer exactement ce que c'était le pardon. Now je réalise que la thèse part of it but teaching is just a very small part of us being able to live out this life of forgiveness. maintenant que oui l'enseignement ça en fait partie mais en fait c'est une petite partie par rapport à cette vie pour nous sommes cette vie de pardon pour laquelle nous sommes appelés. Remember when um, all of us are in our different Leadership teams. We've all done DTSs. We've all heard teachings on forgiveness, and most of us have given teachings on forgiveness. Et donc, rappelez-vous que nous sommes tous, nous avons tous fait une école de disciples, et nous avons tous appris l'enseignement le, sur le pardon, et nous avons tous sûrement aussi enseigné sur le pardon. It's not that there's a shortage of information out there. C'est pas qu'il y a un manque d'information. Uh, but for us to really practice forgiveness between husband and wife, between colleagues. Mais pour nous de vraiment mettre en pratique ce pardon entre uh, homme, ma, mari uh, et femme entre collègues. And somehow we're hearing from Tom, this is somehow very to being Ce, ce qu'on entend de Tom, c'est que c'est un domaine très crucia mm. crucial pour l'université. Quelles mm -hmm. sont les choses que nous devons mettre en place pour uh, for us to be living? this forgiveness. So again, for the sake of time, I'm not going to give you the 100-page thesis. de nouveau par rapport je vais <laughs> pas vous donner de 100 pages. But here are some practices that I discovered on the way. Mais voilà quelques pratiques que j'ai en le faisant. I'll briefly speak about something called lament. vais parler de quelque chose lamentation. Yeah. So When you forgive something, Quand tu chose, there is a grieving process. Il y a un de deuil. You're letting go of something. God blesses you with a really nice four-by-four, four. bon And I ask if I can borrow it. Et puis je te de And at speed, I stick it into a tree. Et puis, je le prends et à grande vitesse, je rentre dans un arbre. And you like me. Et tu m'aimes. Et tu dis, « Pete, je te okay. pardonne. Okay. » Et ce pardon peut être vraiment vide de sens, vide de compréhension, à moins que tu sois passé par un temps où tu t'es vraiment lamenté sur ta perte. Et très souvent on pardonne quelqu'un avant d'être passé par ce processus de lamentation. My background in Europe. Et je crois qu'ici en Afrique, vous connaissez mieux ce domaine de lamentation que moi qui viens depuis l'Europe. Et je crois que la, les lamentations du Rwanda et de l'Afrique mm. du Sud ont aidé dans ce processus. When you read the of lament, et quand tu lis les psaumes de lamentation, Et que tu lis, Dieu, tu es un grand Dieu et je t'aime tellement. Life is a mess right now. Mais la vie, c'est la catastrophe actuellement. Why is it like this? Pourquoi est-ce que c'est dans cet état? Where have you gone, God? Où est-ce que tu es parti, Dieu? You Why have you left me, God? Tu dors? Pourquoi tu m'as laissé tomber? And the psalmist goes Donc il commence à dire que Dieu est grand et ensuite il entre dans ses lamentations. What's wrong with you? Where are you? You should be doing something about this. And he finishes up at the end, but, but I know you're a good God. You're a great God. Yeah. yeah. Sometimes we don't go deep enough into our lament. We just want to be able to sweep something away parfois on ne va pas assez profondément dans nos lamentations c'est comme si on veut juste vite effacer et quand tu as vraiment été blessé il faut laisser la place à cet endroit où tu es vraiment un peu comme dans le deuil tu te lamentes et après que tu es passé par ce temps de lamentation tu vas pouvoir dire je te pardonne et je te libère With that silly example of me smashing up your 4x4. If you do a kind of pseudo-forgiveness, a cheap forgiveness, uh, then every time you see a nice 4x4 out there, you will hate me. You have to come to that place to really deal with what you're grieving. Tu dois vraiment arriver dans cet endroit où tu sais quoi tu as à faire dans ton temps de deuil. There's a psychologist sco called Scott Peck. Et les psychologues appellent ça un paquet de Ah, c'est un psychologue qui s'appelle Scott Peck. Yeah, so it, he says this. Um when I'm working with somebody in therapy il dit quand je, je, je m'occupe de quelqu'un. They say oh yeah, uh, really quelqu'un va dire, oui mes parents ont vraiment fait des choses mauvaises contre moi mais vraiment c'était des bons parents. But those people mais au fin fond, il y a vraiment de la haine mm -hmm. par rapport à ce qui s'est passé dans leur enfance. Et son travail le plus difficile de ce psychologue, c'est de vraiment mm. permettre à la personne de, par, de, de partager combien elle était en colère et combien yeah. elle a haï ses parents pendant son enfance. Once they get in touch with that, then you can move on to forgiveness Une fois que tu arrives à yeah. toucher ce yeah. point là là so, tu vas pouvoir continuer avec ton cheminement de pardon so forgiveness isn't something we can shortcut Donc, on ne pop, il n'y a pas de raccourci pour le pardon other practices pratiques. there's uh, something which uh, Christians uh, several hundred years ago used to call the examine Et, il y a quelques années, centaines d'années en arrière, les chrétiens appelaient cela l'examen. Yeah, you, et alors que je Because vais l'écrire, vous allez le reconnaître. It's by names in the Bible and et ça a pris des noms différents dans la Bible et au long des générations. day. Et cet examen que tu fais la première chose le, mat, le matin et ensuite tu vas y réfléchir la, à, à la fin de la journée et tu dis Seigneur parle-moi par rapport à cette journée et Saint-Esprit rappelle-moi les choses que j'ai oubliées et Seigneur alors yeah. que j'ai vécu cette journée comment est-ce que j'étais conscient when, que tu étais là vraiment quand est-ce que j'étais conscient de ta présence et quand est-ce que j'étais yeah. ignorant et tu à were the things I did today that were offensive to you « Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites aujourd'hui qui étaient euh, offensives ?» of Et le Seigneur va commencer à, à, à vous rappeler des choses. Tu te rappelles la manière dont tu as parlé à ta femme après le repas oh, you need to go and put that right. Il faut aller mettre cela en ordre. Yeah. Et il y a plusieurs choses qui vous viennent à l'esprit que vous aviez oublié durant cette journée. Mais comme vous invitez le saint le saint est très fidèle à vous rappeler choses que vous devez et si vous êtes vraiment fidèle et demandez au Saint-Esprit de vous rappeler ces choses, donc vous allez comprendre les choses qu'il faut mettre en ordre. Et peut-être ça s'appelle d'un nom uh. différent. It's very effective, those, those of you who work a lot with uh, drug and alcohol rehabilitation. You'll know that in the 12-step program, this is, this is step 10. La 10e étape. Yeah, there, there, we talk about taking a, taking a moral infantry. Comme une, uh, yeah. I like that description. Des, a, cette description. You, yeah. taking an infantry, it's like you do if you're a shopkeeper. C'est comme si tu es un, un gardien de magasin. Yeah, every so often the shopkeeper checks what have I sold, what have I not sold. Ou si tu es un vendeur dans un magasin, il va mm. il va faire une liste pour savoir qu'est-ce qu'il a vendu. Yeah, uh, look, I've I've I've got loads of apples, but I'm out of bananas. Par exemple, j'ai beaucoup de pommes à vendre, mm. mais je n'ai plus de bananes. Yeah, and I've ordered too many pineapples; they're going off. I've had them for too long. Et là, j'ai trop d'ananas, ils vont yeah. bientôt pourrir. Yeah. The, the nice thing about the idea of taking an, taking your own moral infantry. Et donc l'idée de faire votre yes. euh, en fait c'est votre, votre inventaire moral. So then I'm saying I'm saying to myself Pete, there are good things. There are things. Are, there are qualities that you have. There are things you can pat yourself on the back for. You're doing Et well. je vais voir dans cet inventaire. Oui, Pete, il y a des choses que tu as bien faites. Il y a des choses où tu peux te taper sur les épaules. Yeah, there were things that happened today that I would have responded badly two years ago, but I'm doing better today. This is good. Et il y a des choses aujourd'hui où il y a peut-être quelques années en arrière je n'aurais pas vraiment bien répondu, mais ça s'est amélioré. C'était bon aujourd'hui. But there are these things here. If I'm going to grow to be more Christ-like, I need to deal with these. And then I need to come to you and I need to put right whatever it is that I did to offend you. If you practice the examine morning and night, You don't need a teaching on forgiveness. If every yiwama could be practicing the exam, we would be arriving having already put right the things where we've offended one another. Si inventaire entre miens, mm. on plus ces pour nous les en Another practice that I learned about et autre que apprise, uh, corporate confession la confession groupe ce temps où nous, où nous confessons nos péchés les uns aux autres you know, I, as i hear the stories of the early days in YWAM, et quand j'entends les histoires des premiers jours de Jem, i hear stories uh, okay i was in amsterdam so i hear the stories of the time there with floyd McClung. Et donc j'ai entendu And ces histoires qui concernaient floyd McClung. one of the stories i was told um, uh, they were having a wonderful worship time et cette histoire, c'est un jour, ils étaient en train d'avoir un bon and temps d'adoration. I think it was Floyd, but one of the leaders had stood up and said, uh, while I'm worshiping, I feel convicted. Et je crois que c'était Floyd, mais en tout cas, un des leaders là-bas, alors qu'ils étaient en train d'adorer, il s'est levé, il a dit, mais je sens, j'ai une conviction. And it went along the lines of, uh, it was on on Friday night, he'd gone and helped himself to something in the kitchen, but the kitchen, you're not supposed to just go and help yourself to stuff in the kitchen. So he he apologised for taking the bread and peanut et butter et or whatever. Et rappelé que ce vendredi, il était allé dans la cuisine et il servi de quelque chose et en fait, on n'avait pas le droit d'aller dans la cuisine pour se Donc, il a été de cela et il a Again, I can't say for sure it was Floyd, so if this has been recorded, uh, you know, don't, don't hold me je to suis, that one. Je suis pas sûr que c'est Floyd comme c'est enregistré. Uh, it was Floyd. Okay, okay, Floyd. okay. confirmation. A glass of milk. There you go. Un ver de lait. For the camera, Floyd took a glass of milk on Friday night. Donc pour la caméra, <coughs> Floyd avait pris un verre de lait ce vendredi soir. But then, uh, as the story, well, you can correct me if I got the story wrong, but uh, other people who are in that worship time, et qui dans ce temps de louange, they see Floyd confessing his glass of milk, and they go Friday night. Et disent, soir. You know what I was doing Friday night? Je que moi je soir? Dear Jesus, oh, Jesus. <laughs> he's confessing taking a glass of milk, Lui, il Oh Lord! Oh Seigneur! Yeah, and the conviction of the Holy Spirit is upon them. Ah, y a le qui and then le you'd have this response. Et on avoir de Now, because some of these moves in in Yawang were so powerful, And they became known as times of openness and brokenness. Over the years, uh, different DTS leaders would try to manufacture this. Et dans les années, au, courant des, des, au courant des années, les, les leaders ont essayé de, de, mettre, de mettre par écrit tout cela. Donc c'était des choses très puissantes qui se passaient dans ces premiers jours de jeunesse en mission. Et nous voulons aussi que cela se passe dans, dans les écoles de disciples. Okay, so now we're have a time of and et donc maintenant on va avoir un temps d'ouverture et de brisement. Isouf start confessing. Et toi Isouf, c'est toi qui confesses le premier. Yeah. So, yeah, so okay, a completely different spirit to what happened Donc, with de, Floyd. De, un esprit totalement différent que ce qui s'est passé quand Floyd l'a fait. Yeah. But we've lost something when we've lost that. Mais on a perdu quelque chose lorsqu'on a perdu cela. We need those times of openness and brokenness. Nous avons besoin and, de ces temps d'ouverture et de bris. And they need to come from leaders. The leaders today who are like Floyd Et ça doit venir de it, leaders qui ont ce it, même esprit que Floyd McClung. It needs to come from those of us who are Et ça doit venir de ces leaders qui sont assez sensibles pour reconnaître que oui, ils ont pris mm. un verre de lait mm. alors qu'ils n'avaient pas le droit and de and le faire. You can, you can never force the Holy Spirit to have a move, but you need to be, Always ready to speak up as Holy Spirit leads you, so that those things can happen. Et donc on ne peut pas forcer le Saint Esprit à ce qu'il y ait un mouvement là de pardon, mais il faut qu'on soit nous-mêmes sensibles et humbles pour pouvoir le produire. Okay, one Et une quatrième pratique. The love feast. les agapes. If on a base or in any kind of team that we're in. Si sur une base ou n'importe quelle équipe vous, nous pratiquons d'une manière régulière les agapes in the way that it was first envisioned. de la manière dont ça a été vu au départ so I'm not talking here about a skit night. et je ne suis pas en train de parler d'une soirée although, de sketch on peut peut-être dans une agape en faire des sketchs mais ce n'est pas le but, ce n'est pas la raison yeah. pour laquelle vous vous rassemblez. To have a, et donc, mais d'avoir, de partager un repas ensemble, comme Jésus a partagé un repas avec ses disciples, comme les moraves se sont mis à table ensemble. To share communion together in a meal. Et de partager la sainte scène pendant le repas. Et ça peut être une agape, une vraie agape, it's que lorsqu'on est en accord les uns avec yeah. les autres. Et tout le monde sait que c'est complètement it, faux. Si tu viens à l'agape et tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, tu haïs quelqu'un. So if you know the love feast is happening, it's coming. make sure you've got yourself right with your brothers and sisters before the love feast. One of the things I noticed as I was writing my thesis, many of the places where I've seen uh, ongoing and long-term fighting between leaders in Waiwam. It's been in settings where we don't have love feast, because we don't have a love feast at the end of the Africa eldership meetings. We don't have a love feast at the end of a regional gathering of elders. toujours dans des endroits où en fait on ne pas les Après un temps de rencontre de leadership ou après séminaire, une formation, on ne faisait pas une agape. And so the, what I've discovered since uh, writing my thesis, the more I can in leadership meetings, say can we finish by having communion together? Can we do something so that we come together and and we've got our hearts right before we Close this meeting off. et donc chaque fois que je suis dans une rencontre dans un séminaire ou quelque chose je dis est-ce que maintenant à la fin est-ce qu'on peut peut-être partager la Sainte Seine ensemble mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que chacun puisse avoir un cœur en ordre so c'est vrai que nous voulons davantage d'enseignements sur le pardon de bons enseignements mais j'aimerais vous dire qu'un bon enseignement ne suffit pas nous devons construire avec en pratiquant uh, et nous devons mettre un corps à ce pardon we, we To live in of nous devons vivre dans des communautés and, de pardon. And there are Et il y a toutes sortes de pratiques que nous and pouvons then, impliquer pour que vraiment toutes ces choses se passent. And good on top of that will also help. Et c'est vrai qu'un bon enseignement sur le pardon, en plus okay. de tout cela, va aider. Donc c'est à peu près tout Without ce que je voulais vous partager sur cette thèse. Without getting into a lot of, uh, unnecessary detail. Pour ne pas entrer dans toutes sortes de détails non nécessaires. Tom, did you need to say something following this or do I pass to these guys, to guys. Yeah. So we've been together just a short time. Donc ça fait juste un court moment que nous sommes ensemble. Et déjà je sens une progression dans ce temps que nous avons ensemble. On a commencé en parlant de ce temple qui avait été détruit et les gens qui étaient partis en exil. Et on a parlé de l'exode, de ces gens qui veulent entrer, qui soupirent après entrer dans le, la terre promise, là où sera la maison. Et moi, en tant que Zimbabwean, j'ai senti les deux et j'ai senti j'ai eu ce sentiment de vouloir aussi retourner à la maison et ce sentiment d'être en exil j'ai perdu mon, mon ma nationalité et en fait j'étais sans nationalité pendant une année I had no paperwork, no passport. je n'avais pas de passeport je n'avais rien pas de papier I could no longer say I'm from Africa. je ne pouvais même plus dire que je venais de l'Afrique so et je n'avais pas encore un passeport euh, britannique donc je ne pouvais pas dire que j'étais anglais And it was, it was standing in the gap. et j'étais là dans, dans, le, dans le, le fossé la brèche la chose la pire que tu puisses faire c'est de prendre le passeport They feel naked. on se sent nu And a bit lost and confused. Et on se sent dans la confusion, perdue Et notre travail à Jeunesse en mission, c'est de construire ces murs de protection. Et donc, his temple is destroyed. Néhémie est dans une ville étrangère et il commence à pleurer, à se lamenter par rapport à ces murs qui sont détruits chez lui. And that that et c'est cette lamentation dont Pete vient de parler. deep Qui est vraiment là profondément au fond de son être. Mon, mon, ma ville, mon, mes, mes murs, mon temple, et vraiment la, la vie de Dieu est en jeu. Now the truth is, when we're all building a wall together, we each have a section. Et donc, la vérité, c'est que quand nous sommes tous en train de construire un mur ensemble, c'est que chacun a sa part, une so, section. So Ruth may be building here, and I'm building here next to her. Et donc, moi, je vais construire ici, et Alec va construire à côté de moi. Joseph is building there. Et Joseph construit là-bas. And unless I'm aware of where they're building, our walls might not even connect. Et à moins que je sache où ils sont dans leur construction, il y aura peut-être même pas de connexion entre notre partie. Ruth's wall might be here and beautifully built, and my wall's over there. Et puis Ruth aura peut-être construit ici, ça sera bien construit, et moi, ma partie sera là-bas derrière. Et puis là, je vais regarder Pete et je dis, dis bah, lui, il n'a aucune idée comment construire un mur. Et puis je regarde à Joseph, je dis oui, lui il sait vraiment comment on fait des briques, moi je n'y connais rien. I place my brick very it to sand. Et moi je suis obligé de poser mes briques tout doucement parce sinon elles s'effondrent, elles deviennent du sable. Et il a vraiment ce sentiment dans ces jours, nous voulons construire le royaume de Dieu. Et donc, on veut, on veut pleurer, on veut se lamenter sur ces endroits où le mur est en train de s'effondrer dans certaines nations. Et comment est-ce qu'on peut aller pour reconstruire et quand je regarde dans la dans la salle, je vois des pères et des mères d'Afrique qui sont mûrs spirituellement. Built qui ont mis des fondations, qui ont construit des fondations pendant des années, et personne n'est venu construire dessus. On a même oublié. In Zimbabwe, we have a very landmark. Et euh, au Zimbabwe, on a euh, une bande très très réputée. And it's called Ruins. Et ça s'appelle les ruines du Zimbabwe. And it was this et c'était ce groupe très, très ancien qui avait construit une, une ville incroyable. Et c'est comme les, so les, les, murs, les, les briques étaient mises ensemble, les pierres ensemble comme dans un puzzle. C'était magnifique. Et puis quand on regarde, quand, quand tu vois les pyramides, tu te dis, c'est incroyable. Ces gens, c'est des génies. Tellement intelligent, so qui, qui collaborent ensemble. Ils n'auraient jamais pu construire cela tout seuls. Il y avait l'unité entre eux. Ils avaient un plan de Dieu. Ils avaient vraiment l'empreinte de Dieu pour savoir comment le construire. Et notre défi c'est de regarder à notre voisin. To say Ruth, I need you. Et de dire, Alec, j'ai besoin de toi. I can only build so far and then you parce que moi, je peux construire jusque-là et toi, tu peux continuer. With one et moi, j'ai besoin de toi au Mali, au Rwanda, en Afrique du Sud. Parce qu'en fait, notre succès va venir de quoi C'est que nos murs vont pouvoir se connecter les uns aux autres. C'est le royaume que Dieu construire, mais nous avons tous nos à apporter. Ça c'est le royaume que Dieu est en train de construire et chacun apporte sa brique. Et, et peut-être vous allez regarder à la brique qui est dans votre main et vous allez vous dire mais ça ce n'est rien. Non c'est une brique essentielle pour le mur sinon si elle n'y est pas il y a quelque chose qui va manquer sur ce mur et de manière très fidèle Dieu va te donner une brique après l'autre mais une à la fois et un jour on va pouvoir prendre du recul et regarder un petit peu ces années où on a travaillé avec tellement de fidélité mais on a travaillé tellement dur et on va regarder à l'un et à l'autre et dire wow You have been so faithful. Et on va se regarder mutuellement, on va dire wow, « Waouh, tu as été tellement fidèle quand on va voir le résultat du mur. » Parce que ton mur, c'est mon mur. Your story is my story. Parce que ton histoire, c'est mon histoire. Because we're connected. Parce que nous sommes connectés. Donc nous sommes connectés dans notre humanité qui est fragile, qui est vulnérable et But the bricks we are putting in are eternal. Mais les briques que nous posons sont éternelles. We will see them in the new on coming. les verra dans le nouveau royaume. Et on, est, on, nous, de, on, on nous, notre, nous devons poser des briques maintenant que nous retrouverons là-bas. Et ça, c'est l'université des nations. École après école, mettre nos briques. Pour la gloire de Dieu. Our moment moment living, we will on our et c'est vrai que chaque jour de, de notre vie, il y a des briques qui vont tomber sur nos pieds. To et nous devons décider aussi où est-ce qu'on doit faire l'emplacement du mur. We'll have to forgive each other. On devra aussi se pardonner. Je vais to humble et dire, je suis et je devrais m'humilier et dire, j'ai eu tort, je, je regrette. Je ne savais pas que tu travaillais déjà là. Et je, je, laisse-moi te donner de la place. It might, it might Quel est ton don parce que ça risque de me fortifier Where am I weak so that I can you? Où est-ce que je suis faible pour que je puisse te préférer toi so I would encourage you et donc j'aimerais vous encourager alors que vous êtes assis ici, écoutez le Saint Esprit. There might be even in the room that you're Et il y a peut-être même quelqu'un dans cette pièce que vous essayez d'éviter. Je ne sais pas comment commencer une conversation avec cette personne. But pray for divine opportunities. Mais priez pour des occasions divines, des keep, opportunités divines. Keep short with one Et essayez de ne pas euh, garder euh, Um, oui. Continuez de communiquer, ne gardez pas les choses à long terme. And ask God for help in the Et demandez à Dieu de vous aider dans ce processus. To add or we okay, so Donc je okay. vais terminer par la prière. Et Seigneur, nous te remercions pour Tom, pour Pete, pour les messages qu'ils ont apportés ce matin. Et nous te remercions pour le message de hier soir et pour la méditation de ce matin. Comment tu es en train de, de tisser tout cela ensemble? Et nous te remercions que tu prennes le risque d'inviter nous dans ce bâtiment avec vous, sachant que nous allons dropper des bricks sur nos pieds et peut-être même même tirer des bricks à l'un de l'autre. Et merci de ce que tu prends le risque de nous utiliser avec notre propre brique pour construire ce mur, tout en sachant que nous pouvons avoir des briques qui nous tombent sur les pieds et peut-être même nous envoyer les briques les uns contre les autres. Of our Mais Seigneur, alors que nous sommes ici, nous prions que tu puisses adoucir nos cœurs. Et nous prions d'avoir la volonté d'être vulnérables et de nous accueillir les uns les autres. To ask for forgiveness. Et aussi de se demander pardon. To extend space and love to each other. Et de donner de la place à chacun. Et Seigneur, au milieu de tout cela, nous prions que tu sois en train de construire ton corps. And knit us together in love. Et que tu nous unis dans l'amour. Au nom de Jésus. Amen.